commencer la semaine comme il euh, y a 15 jours j'avais failli oublier mais je me suis repris RAS bonjour tout le monde il fait 20 degrés, vous avez embarqué à bord de la rebelle cmx 1500 de 2017 et nous sommes en direction de le travail puisque pas de jour férié pour le capitalisme <rire> nous sommes le lundi de Pâques et on va manger des oeufs au boulot en ça c'est pas mal de bosser les jours fériés sur Paris c'est que la circulation n'a rien à voir à la fin de la semaine c'est les vacances ici en plus donc ça va être pareil pendant 15 jours c'est un bonheur bon là du coup il euh, n'y a pas à tortiller demain ça va revenir à la normale mais il n'y a pas de petit plaisir il faut savourer Pas pousser mec, être préventif et précautionneux c'est une chose, faire de l'interfile à 30 km/h. Euh... Hmm. Peut-être que ta place n'est pas parmi nous camarades. Il fume dans son camion, mais il a pas l'air trop bête, il me laisse passer. N'empêche pas que c'est un comportement vilain. Ouah, il a eu chaud là. Ah bah oui, mais râle pas mon copain. Il de te sauver la vie en fait. Bah non non non. Pas de regard noir quand c'est toi qui entends. Oh, oh, oh, oh Fallait oser. J'y serais pas allé, j'en ai tenté des coups mais celui-là, j'y serais pas allé. Le cycle... Ci... Oh, ça surgit à tout moment, c'est terrible. Merci camarade. Le cycle éternel. Oh oui. Alors ça, j'avais jamais vu l'ordinateur portable sur les genoux. Si tu me dis en plus qu'il a déjà commencé sa réunion Teams avec ses collègues, c'est vraiment du génie. Mon dieu, moi qui trouve que c'est le bazar le soir ici, il est 10h du mat, et ben... c'est pire. Histoire de la vie. C'était chaud là. J'avais vu le mec de gauche qui passait à droite, donc je me suis jugé, je vais le contourner. Et bim, le mec de droite qui voulait aller à gauche. Ça s'est annulé. Tout est bien, qui finit bien. Histoire de la vie. De la vie. Je suis en train de me beurrer le mou tout seul, ça va rester dans ma tête toute la journée. Oh, je suis mon pire ennemi. Mm -mm oh bien vu j'ai pas eu le le réflexe on va l'avoir maintenant on va se le tenter là comme ça c'était chaud merci beaucoup oh ouais, ça bouchonne d'ici ça rigole pas oh là là. les pauvres je comprends vraiment pas les gens qui s'entête à rester bloqué une heure par jour pour aller bosser je suis désolé mais ça fait vraiment vieux con ce que je dis et je le pense sincèrement moi si je passe par là c'est uniquement parce que je suis à moto et que j'esquive un peu tout ça mais sinon franchement trop bien ce que cette voiture incroyable imagine tu restes là tous les matins parce que franchement c'est tous les jours pareil hein. avance avance avance et tu fumes mais vas-y alors, alors couper le poignet aux fumeurs en voiture en voiture aux autres fumeurs euh, faites ce que vous voulez vous, vous coupez déjà les poumons Et en voiture sans rire t'es à ce point, enfin je sais pas. dites moi si vous fumez parce que peut-être que je me fourvoie complètement mais si même le temps d'un trajet en bagnole t'es pas capable de t'abstenir de fumer c'est que là il euh... faut aller voir un vétérinaire, hein. t'es condamné hein. vaut mieux te faire piquer parce que franchement euh... alors je dis pas quand tu fais euh, Paris-Biari, tu sais que pour 9h euh, je peux comprendre, mais encore tu fais des pauses sur l'autoroute, tu fais pas ça au volant mais alors quand tu vas bosser, que t'en as pour 35 minutes de bagnole et que t'arrives pas à t'abstenir de fumer, oh là là, quelle vie nulle. Histoire de la vie. Et toi t'as une vie nulle parce que t'arrives très vite dans ce virage. Hop. Allez, je suis en retard, avance, s'il te plaît. Oh là là là. En me donne un rendez vous le matin dans ma vie j'arrive pas à être à l'heure catastrophique c'est catastrophique et je me permets de donner mon avis sur les gens après je te jure the hospital the mocking of the charity et ce mocking je parle pas du costume Oh, vous avez cru voir un rominet Ah oh ouais, méga large oh ouais, je pensais que je pouvais me profiler, mais là... Je suis zeb. Oh là là... J'ai l'impression qu'il y a des vieux qui sont pressés de partir, en fait. Ils font des choix totalement incompréhensibles. Ou illogiques, en tout cas. Il n'y a pas que les vieux, en fait. C'est humain. La connerie est humaine. Eh bien, t'es pas à 25 mètres du passage piéton le plus proche de ta région. La connerie et la flémardise sont donc les deux principales qualités de la race humaine. Je suis pantois. Oui, mais il faut pas changer de voie comme ça, mon ami. Tous les deux sur la même, là. C'est poussiéreux de ouf. Incroyable. Grâce à cette belle invention qu'est la visière, je ne suis pas dérangé. Avec la Willy Walla 2006 m Slow. Là, elle est légèrement ouverte, tu la fermes La trappe Oui, tu vas fais gaffe à Je t'en prie. Ça coûte un bras ces voitures-là, mais les trappes elles sont même pas automatiques. Ouh bah bah bah bah bah tu proche du ducato on peut dire que c'était pas du cateau! Un peu capillotracté celle-là. Oh là là. Oh là là, les scooters qui roulent comme ça avec les chis dehors. Vous avez peur de rien, je trouve. Je suis un peu admiratif et un peu scandalisé quand même. Tu peux te faire embarquer le pied pour rien. fait flipper il m'a fait flipper il est arrivé fort oh, es un malade wesh t'es un fou mon gars t'arrives arrives hein là t'arrives fort mon gars <rire> mes couilles mes couilles t'es passé super proche ouais t'inquiète mec bonne journée c'est pas maîtrisé mon ref si j'avais sorti les pieds comme l'autre, là, tu m'embarquais un pied. Après, je vais pas faire le nerveux avec lui méchamment pour rien, parce que je vais pas te dire que moi-même, quand je rentre tard la nuit, qu'il y a personne, la ligne droite, elle est pas un peu attrayante, tu vois, mais bon. Je suis tout sale et je frôle pas les gens, tu vois, c'est ça la différence. Je suis pas dans un camion, surtout. C'est dangereux. Mais lui, rentre pas ses pieds, oh non, mais C'est impressionnant. Improbable de se taper tous les feux rouges Alors ça c'est nouveau aussi Puis Une notion de trottoir et de route Excusez, il son téléphone à la main. Un fléau. C'était horchi chaud. Je leur le retenterai pas. Mais j'ai failli frotter de partout en même temps. C'est abusé. 20h15, le périph' il est encore bouché. On est passé tout à l'heure à 17h30, c'était déjà ça. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Euh, bah oui, mais le... L'interfil, ça nous est permis à nous, mais faut pas pousser non plus. T'as un peu plus de deux roues quand même. Oula. C'est ce qui s'appelle, pardonnez-moi, se faire chier dessus. Ah, coup dur Coup dur Pour l'instant ça discute uniquement Je pense que c'est pour le pot Il semblait qu'il faisait un peu de bruit C'est malin ben les ultras du PSG là Pandoulière qui pendouille sur le périph', c'est une riche idée ça. Bien joué. C'est pas parce que vous êtes débile dans le stade que vous pouvez l'être en dehors. Hein. Faut savoir euh, faire la part des choses quand même. Il faut une pause dans la connerie finalement. Oulala là là Qu'est-ce qui se passe là C'est quoi ce monde mais non Il y a des camions qui ont fait un accident, genre. Oh, les fous fou, malade. Il y a des camions qui ont fait un accident. Ah non. Ah non, c'est autre chose. Fake news. Oh non, c'est ma sortie. Oh non, c'est ma sortie. Oh non. Oh non. Pourquoi vous fermez tout Oh non oh, Je suis pas vernis là. Mais il y a quelqu'un qui a explosé sa voiture dans le tunnel en fait. C'est la seule explication possible. Oh non Oh ça c'est dur. J'ai failli me boiter. C'est stylé le petit giro au dessus des cônes. De rien. Oula Ah oui non d'accord. Le pourquoi ferme tout ça le policier fait des photos de l'autre côté aussi Ça a dû taper dans tous les sens Voilà ça a fait sandwich hein. Terrible Oh les pauvres euh, Bon bah nous faut qu'on rentre à la maison maintenant Et eh ben une porte plus loin C'est quoi c'est Champeret Et eh ben on va rentrer par Champeret Qu'est-ce qu'il veut que je lui dise oh, Comme si qu'on avait le choix oh, Ça a cogné méchamment Franchement, Tu vois le périph je disais l'autre jour euh, qu'il n'y avait pas grand danger machin que c'était un peu la jungle mais que en fait la journée en, en, entre automobilistes parce que quand tes moteur c'est la merde un peu tout le temps mais entre automobilistes c'est pas tellement dangereux dans la mesure où c'est tellement tout le temps blindé que tu es, euh, es encastré dans la personne devant toi tu vois il faut juste euh, freiner quand tu dois freiner pour pas l'emboutir tu vois ce que je veux dire euh, voilà, t'es constamment à l'arrêt avec un mec devant et un mec derrière point barre, tu fais gaffe en changeant de voie et puis voilà alors que la nuit, c'est tellement libre et c'est tellement euh, euh, fréquenté par les mecs qui pensent qu'ils sont sur une piste de rallye alors là, attends, en revanche Paris, logiquement, c'est sur la droite donc il faut que j'aille à gauche que c'est là où ça en devient méga dangereux c'est que du coup tu vas croiser 10 pèlerins mais 10 pèlerins qui vont à 130 bornes à l'heure en fait et quand ils loupent une euh, la nuit, quand il y en a un qui loupe une sortie ils font des marches arrière des fois c'est 1 sur 600 hein, mais bon enfin bref, voilà. tout ça pour dire que le périph paradoxalement, moi je trouve que c'est plus dangereux la nuit quand il n'y a personne dès maintenant ouais dès maintenant Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. J'espère, je suis complètement perdu. Bah sinon je reprends le périph là. Et pour le coup je sors porte maillot. Non, aucun intérêt, autant aller tout droit, c'est bon, je sais que c'est celle-là. Oh coup dur pour les gens. Accident à 3h du mat, pop, pop, oh. oh tu m'as fait peur, Goumi ça c'est gentil merci oh oui ça y est là toutes les belles pièces sont sorties ça c'est cool quand même allez putain son relou Déjà, tu fais pas ça et quand tu le fais, tu prends pas tout ton temps. Insupportable. Oh. Coup dur. Est-ce que toi aussi, tu sais pas comment il faut réagir face à un policier à moto quand t'as rien à te reprocher Parce que moi, je leur dis bonjour parce que c'est des motards, tu vois. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Mais en même temps, c'est la police, donc ils te disent pas trop bonjour. Et des fois, tu veux pas leur dire bonjour. Tu vois ce que je veux dire Je sais jamais. Et puis, je sais pas. T'as le truc de te dire euh, si je dis bonjour, il va penser que je le adou parce que j'ai un truc à me reprocher. C'est toujours, euh, je sais jamais comment réagir. Alors que j'ai rien dans la loi. Hein. Dis-moi toi comment tu te comportes dans ces cas-là. Et j'adopterai ta méthode uniquement si elle est fructueuse, parce que sinon, je vais m'en tenir à la mienne. Ça passe pas là. Oh, si ça passe bien sûr que ça passe oh non mais alors là non mais alors là ça c'est formidable ça c'est formidable faut arrêter les bêtises mon pote hein. Les automobilistes parisiens c'est l'enfer Mais les taxis parisiens Waboudjou C'est un truc qui fout la haine Non, non Bien Tout est bien qui finit bien Pour cette femme d'âge mûr J'espère que les gens qui font ça bah, qui font l'inverse de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas au feu rouge comme les deux petites euh, nanas de tout à l'heure. Ils vont un testament un jour. Hein. Parce que euh, la sanction peut arriver à tout moment. Hein. Ah Ça c'est gênant. pas long. là il se décrotte le nez on peut pas checker un rétroviseur en même temps ça verrouille le coup. pourquoi ça claque comme ça au point mort alors que je viens de graisser la chaîne c'est abusé quand même je comprends pas ça Oh non, pas le même coup que la semaine dernière.